Déjà, si tu reçois une femme par jour, du lundi au vendredi, ça fait déjà. Règle de 3, Aurora... Ça, c'est le point commun de toutes les Auroras. Aucune règle de 3. Pas une seule. Bon, alors, Aurora... Oh non. Premier carton de la journée. Aurora 990... Attends. Aurora 998. Pas de règle de 3. Carton jaune. Tu sais ce qui t'attend la, la prochaine fois. Hein oui. Une Non. Yeah. Non, alors... <rire> non, ça... <rire> euh, j'ai fait si... Alors, fessée, tout ça, j'ai fait signer un contrat. Je suis protégé de toute accusation. Le moment est venu euh, d'accueillir un homme d'influence, fameux hommes d'influence alors vous êtes un collectif ou pas Comme le rappelait de manière très juste Stéphane-Edouard Moi je suis pas dans la ligne de... dominante Comment elle s'appelle fille Je suis pas incohérente Je suis juste dans ma logique à moi Ah ouais je l'ai niqué <rire> hein. <rire> La pierre il a niqué, il hein, n'y a pas de problème Déjà je voudrais saluer mon ami Stéphane-Edouard Moi je voudrais que Stéphane-Edouard vous une jolie petite et nous fasse un petit métier Monsieur que les femmes sur votre planète sont logiques, c'est la seule planète de cette galaxie où cela existe Et c'est ce qu'on a je J'ai pas de café sur ce bureau. Aurora Oui Aurora, un café, s'il vous plaît. Oui, j'arrive. J'arrive qui Oui, j'arrive, monsieur. Et voilà. Merci. Tiens, Aurora, euh, profite en euh, Prends le papier là et le stylo, s'il te plaît. On va faire un petit contrat, hein, parce qu'à notre époque, faut se méfier de tous, et surtout de toutes. Euh, je sous-signais Aurora, pas cortopassie. Pa, par, par quoi Pas cortopassie. Okay. Affirme. Okay. Alors, combien de mains aux fesses as-tu reçues depuis ton arrivée hier Zéro. Zéro mains aux fesses. Combien de blagues sur tes boobs euh, as-tu entendu depuis hier Zéro. Zéro, d'accord, très bien. Combien de fois as-tu été enfermé à la cuisine Zéro. Zéro, d'accord, très bien. Ouais. Combien de tentatives de, de viol Aucun. Très bien, parfait. Bon. Euh, où as-tu dormi Dans une chambre, une belle chambre avec la vue sur Rome. Avec combien de personnes euh, J'étais seule. Très bien. Quelque chose d'autre à déclarer Tu m'as très bien accueilli avec un risotto. Trop bon. D'accord. Et tu étais garçon. ça. faut pas le dire parce que je cultive mon image de misogyne. Ah, bien. Euh, ben, bah, non, t'étais super sympa, accueillant, euh, souriant. D'accord. Donc, rien à déclarer. Rien à déclarer. Ok. Et je m'engage à ne pas entamer de poursuivre, de poursuite MeToo ni balance ton porc. Ok. À l'encontre de monsieur Édouard Stéphane. Monsieur Édouard Stéphane. Voilà. Merci Aurora. Merci, merci à toi. Bah, euh, la, la cuisine, c'est par là. Ah, ok. Pardon. Ce qu'il faut pas faire de nos jours. Alors, oui, euh, on disait une fournie du mardi, Aurora. Qu'est-ce que ça comprend Alors, ça comprend une vidéoscopie, euh, une anecdote personnelle, euh, l'actualité. Une vidéo d'actualité. Et une vidéo d'actualité, c'est un focus c'est un zoom sur quelqu'un dont on pense qu'il est soit la synthèse des idées qu'on défend, soit le contraire de synthèse en français Antithé... Antithèse. Antithèse. Soit l'antithèse des idées qu'on défend. Donc je vous laisserai décider dans les commentaires si Christelle Delarue, cette entrepreneuse au CV long comme le bras et qui a bâti toute sa carrière sur la dénonciation des mauvais traitements subis par les femmes, si elle est la synthèse de ce pourquoi nous combattons. Ou si elle en est? Un petit aide. Merci Aurora. Comment t'appelles-tu? Je m'appelle Aurora. Aurora, comment? Aurora Rossi. Quel est ton numéro dans ma liste d'Aurora? Euh, 950. Euh, 998. 998e. Oh, très bien. Où es-tu née? Je suis née à Milan. Tu me connais depuis combien de temps? À peu près un mois. Qu'est-ce que tu penses de, de, de l'influence, les chatons, la chaîne? Un... Euh, je pense euh, que tes contenus sont très utiles pour avoir un regard un peu plus euh, ouvert, on va dire comme ça. Un regard un peu plus objectif aussi. Okay. Pas en suivant forcément les, les tendances ou euh, les buzz du moment. Voilà, c'est un regard plus euh, intellectuel. Euh... Intellectuel, moi je veux bien, mais quand même euh, effluve cacaoté. C'est ça. Dernière question, comment tu trouves mon risotto euh, au Granberry courgette? Incroyable. Et en plus, c'est fait par un français, donc. Euh... Et j'avais même pas le bon rire, donc j'avais une excuse. Incroyable. Alors, en parlant d'incroyable, tu sais, comment il y a, quel, a quelqu'un que je trouve absolument fascinant et qui est vraiment, pour moi, est devenu un modèle, c'est Christelle Delarue. Rue. hein, oh, ok. Mais avant cela. <tousse> J'ai toujours rêvé, je vais vous l'avouer maintenant, de devenir une Instagrammeuse, une influenceuse, de m'installer à Dubaï et de faire des photos de mon boule en maillot de bain. Et pour ce faire, il y a un passage obligé, c'est de faire de la... du placement de produits, de l'affiliation. Alors, la, roulement de tambour, ta la la la, pim, première fois sur ma chaîne que je vais placer un produit qui n'est pas euh, mon, mon propre travail, mais c'est quelque chose qui me plaît que j'ai vraiment acheté avec mes sous, la marque m'a rien demandé, d'accord Je suis très préoccupé des questions écologiques, euh, climatiques, énergétiques et également du plastique. Je pense qu'on est en train de s'intoxiquer dans, dans des proportions hallucinantes au plastique. Tu sais combien un occidental consomme de grammes de plastique par semaine Non. Quiconque, hein même quelqu'un qui mange bio, etc. En micro-plastique, on consomme le poids d'une carte bleue euh, par semaine. Et ça, quand les conséquences sur nos cellules vont se manifester, moi je vous garantis, et j'ai rarement tort quand je parie sur l'avenir, que ça va être autre chose que les 0,0,0,4% de mortalité du, du Covid. Hein. Ça, va, ça va charcler. La marque à laquelle j'aimerais donner un peu de visibilité, un peu de visibilité ça s'appelle A Good Com ou A Good Company. Et ils font des articles pour téléphone ou pour bureau en plastique recyclé des océans. Voilà. Donc cette coque d'iPhone, là, par exemple, qui est très, en plus, euh, dont le... Le matériau est, à, est assez, euh, assez agréable en main, c'est un peu granuleux, c'est sympa. Bah, elle, réutilise, elle est faite à 75% de plastique recyclé depuis les océans. Alors c'est un peu plus cher que la coque dégueu faite en Chine euh, sur Amazon, mais euh, voilà, pour moi c'est un projet que je trouve intéressant. Ils ne m'ont jamais contacté pour le faire, mais voilà, c'est le type de projet que je souhaite soutenir. En utilisant le lien ci-dessous, vous bénéficierez de 20% de remise sur votre première commande. Et euh, je toucherai un petit quelque chose, je vous le dis en toute transparence. Voilà. Alors, Christelle Delarue s'est faite connaître des, des, des externes au monde de la publicité, hein, des gens comme nous qui sont un peu béotiens dans ce domaine. Elle s'est faite connaître en février 2019 avec sa tribune dans le journal Le Monde. Est-ce que ça te ferait plaisir que je t'en lise un extrait Absolument. Tu vas voir, c'est lyrique, euh, dramatique, poétique, et c'est vraiment quelqu'un dont on sent que... Ça lui vient des tripes. Okay. « Comme affluent vos excuses débusquées par la peur, comme vos pardons sont prompts et nombreux à présent, que vous semblez troublés, désolés et honteux, navrés, nauséeux, en voilà, messieurs, un sentiment soudain. » Un sentiment qui jamais en dix ans de temps n'abîma vos sommeils ni vos proches ou votre santé. Un sentiment dernièrement éveillé par la crainte de voir vos réputations entachées. Alors, je l'ai tellement bien joué que tu as, à mon avis, loupé une contrepétrie. Sûrement. Comme affluent vos excuses. Euh... Dites-le en commentaire si vous la trouvez, celle-ci. Comme affluent vos excuses. Mes sœurs et moi... Tu comprends Parce que toutes les femmes sont ses sœurs. C'est vraiment la beauté de la convergence des luttes. tu vois. C'est-à-dire qu'une une malgache, euh, une vietnamienne qui récolte le riz, euh, une ougandaise ou une femme d'esquimaux, lui sont plus proches que euh, son voisin, son collaborateur euh, ou, ou son père, si c'est un homme. Je suis fasciné par un tel niveau d'originalité et c'est vraiment unique. quoi. Mes sœurs et moi, filles de pub. Tu comprends Fille de pub, survivons à vos torts sans pouvoir nous en détacher, et vos mots et vos gestes nous suivent en songe et en thérapie. Si les femmes vont chez le psy et enrichissent cette mafia des psys, tu connais mes trois mafias, hein agent immobilier, psy, opticien, mmh. euh, c'est pas parce qu'elles aiment ça et qu'elles aiment parler à quelqu'un, c'est notre faute. Tu comprends? Cessez de simuler l'empathie, ne tentez de vous racheter une conscience, vous n'en aurez jamais les moyens. Tu sens que déjà, elle aime bien compter les, les moyens. Et ce, peu importe les rémunérations, doublement, hein, tu vois, tu sens le, tu sens la vénalité, là. Peu importe les rémunérations auxquelles vos méfaits vous ont permis d'accéder. Parce que si tu si t'enrichis, tu pour Christelle Delarue, c'est forcément que tu as commis des méfaits. Bah ben oui, parce que comme c'est un monde où tu ne crées pas de valeur, puisque en fait tu permets, par des trucs psychologiques, de mieux vendre la marchandise inutile des autres, tu, elle ne peut pas comprendre qu'il y ait des gens qui s'enrichissent par leur propre écriture, par leur musique, par leur scénario, par leurs texte, par leurs objets, par leur art. Non, ça ne peut être que par des méfaits. Donc moins tu es riche, plus tu es bienfaisant. Plus tu es riche, plus tu es malfaisant. Ce qui, pour une série entrepreneuse, est quand même un paradigme qu'il faudrait pour le coup un peu déconstruire. Oh, oh, oh. Comprenez ceci, messieurs les grands publicitaires. Alors je sais pas à partir de combien tu es un grand publicitaire, mais moi, tu vois, à 1m94, si je faisais de la pub, peut-être serais-je à ses yeux un grand publicitaire. Toi aussi, tu es grande, non, roi. Oui, je suis grande, effectivement. Combien tu mesures 1m80. Voilà. 998e du nom 1m80. On verra la taille de la 999e. Il n'y aura pas d'absolution cette fois. Donc là, elle se croit carrément dans, dans l'Ancien Testament. Euh, <rire> on ne sait pas quel apôtre euh, qui te donne l'absolution. Épargnez-nous le spectacle désolant de vos gesticulations trompeusement affligées et ayez finalement l'élégance de vous regarder mutuellement chuter. C'est presque versifié. Hein. Moi, je dirais qu'elle a, à la limite, raté sa, sa vocation. Alors, suite à cette tribune dans le monde, cette inconnu du monde du, du travail, s'est découvert une vocation d'infirmière du travail en recevant chez elle 223 femmes. Ça, c'est du déclaratif. Hein. Et tu sais ce que dit mon grand ami Jean-Claude Kaufmann, le plus grand sociologue de tous les temps sur les propos déclaratifs et pourtant, lui, il est du CERAG, il est du CNRS, c'est pas la dissidence, c'est pas la réinformation, c'est pas la discordance, lui, c'est monsieur système. Et même lui, il dit, le déclaratif, attention, c'est un matériau à prendre avec beaucoup de distance, parce que les gens ne disent jamais toute la vérité, ni jamais 100% de mensonges, c'est un tissu complexe entremêlé. Hein. Bon, d'abord, je mets toujours un petit plus sain quand les filles n'ont pas de soutif, et puis elle a un regard franc, elle m'inspire 100% en confiance. Donc, elle aurait déclaratif reçu chez elle, chez elle 223 femmes, et créé dans la foulée de l'association Les Lyon pour aider les victimes et promouvoir leur travail. Et ma grande passion dans la vie, c'est les ordres de grandeur et la règle de 3. Les ordres de grandeur, ça consiste quand vous entendez un chiffre, à ne pas le déclarer vrai ou faux par essence, mais à vous demander simplement le temps ou l'énergie nécessaire à l'avérer. C'est-à-dire, si ça devait être vrai, combien de temps faudrait-il donc on va maintenant calculer ensemble combien de temps il faudrait pour que tu reçoives chez toi 223 femmes. Il y a deux solutions. Soit tu as un 500 carrés et donc tu les reçois par paquet de 12, de 24, de 36, soit, euh, à moins de le faire tous les jours, dimanche compris, déjà, si tu reçois une femme par jour, du lundi au vendredi, ça fait déjà...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 Euh, fait si... Alors, c'est tout ça, j'ai fait signer un contrat. Je suis protégé de toute accusation. Euh... Non, non. Elle a été bien reçue. Personne n'a fessé... fessé personne. Donc, ça mettrait un an, Aurora. Ah un an J'allais dire des années, bon, un an. bah, Il y a 365 jours par an. Oui. Grosso modo, c'est un calcul en ordre de grandeur, grosso modo, ça met un an. Un an. Est-ce que tu t'imagines, toi, publier quelque chose et recevoir des inconnus tous les jours chez toi pendant un an ça te paraît plausible ou pas Non, pas vraiment, mais... Tu vois, ça, ça s'appelle juste euh, euh, l'ordre de grandeur. Tu as entendu ce chiffre, mm -hmm. est-ce que si je, si je ne t'avais pas poussé à t'arrêter dessus, tu l'aurais remis en question Tu aurais dit, bon, 223... Euh... Tout à fait, oui. Ordre de grandeur. Réfléchissez à ce que ça représente. Okay. Un an, tous les jours de la semaine. Mm -hmm. C'est pas possible. Mm -hmm. Donc ça veut dire qu'au max, elle l'a fait une à deux fois par semaine. Oui, voilà, sur des années. Ça veut dire deux, trois ans. Mmh. Sauf que c'est pas possible, c'était en 2019. <rire> Donc déjà, voilà, demandez-vous déjà si ce qu'on vous dit est plausible. Moi, j'ai un doute. Les lionnes ne rougissent pas, Aurora. Les lionnes, c'est le nom de son association qui, je te rappelle, aide les victimes à promouvoir leur travail. Je vais t'expliquer dans quelques instants comment ça fonctionne. Les lionnes ne rougissent pas. Elles... Rugissent, non Rugissent, tu vois donc ça c'est très très original, ça c'est vraiment l'œuvre d'une publicitaire de génie, d'accord Parce que c'est exactement le slogan d'une pub pour de l'huile de moteur des années 70. C'est la publicité Esso, mettez un tigre dans votre moteur. Et on verra comme ça qu'en fait elle n'a jamais rien inventé, c'est toujours du duplicata. C'est comme le nom de sa société, Mad Woman, par rapport à la fameuse série Mad Men. C'est une des séries télé les plus fameuses des années 2010. Les plus, les plus connus mondialement. Donc, tu vois, toutes ces idées, c'est du duplicata à une lettre près ou à un mot près d'une idée précédente. Moi, je trouve que là, il y a de la vraie valeur. Il y a du vrai travail. Il y a du vrai crédit. Alors, si vous trouvez que, par contre, le vrai travail, quelqu'un est en train de le faire là, devant vous, mais son cœur à nu, euh, c'est le moment de rétribuer la vidéo avec, au un puce. Un puce C'est quoi ah. un puce Une poule, t'sais Alors, Herrera, euh, Aurora veut que vous mettiez des puces. Moi, je préférerais à la limite que vous mettiez des pouces. Et une fois qu'ils ont mis un puce, qu'est-ce qu'ils font Ils s'abonnent à la chaîne. <rire> C'est <rire> Ils s'abonnent à la chaîne. Voilà, bon. Et ils activent la petite cloche. Voilà, cloche, cloche, cloche. Cuisine, cuisine, ding, ding, ding, ding. Alors, concrètement. Euh, que font les Lyonnes après avoir euh, rugi ou rougi Euh... Elles interviennent, les Lyonnes, à partir de cinq témoignages. D'accord Donc cinq balancent ton ton agence, les, les Lyonnes interviennent. appelle les DRH, hein les, les DRH sont généralement des hommes ou des femmes Des femmes. Des, des femmes, ouais. directrices des... Euh... Ressources. Ressources humaines. Ressources humaines, ouais. qui, comme je te l'ai déjà appris, ont souvent beaucoup de ressources, mais très peu. Demain. Voilà. Elle présente la procédure. Retenez bien ce mot, c'est très important parce que toute l'œuvre de Christelle de, de la Rue est basée sur l'utilisation des procédures. Puis demande la mise en place d'une enquête conjointe. C'est-à-dire, en gros, elle sérige en quoi en, C'est pas en procureur, c'est quasiment en commissaire. Si les agences ne sont pas enclines à travailler avec les Lyonnais elle leur donne un délai de 30 jours. Donc arbitrairement, elle décide comme ça qu'une société privée qui n'a aucun compte à te rendre se doit de t'ouvrir les portes et de laisser venir tes enquêtrices avant 30 jours. Sans réponse, donc moi quand je lis sans réponse, j'appelle ça du chantage. Sans réponse, les Lyonnais contactent les médias et sortent les témoignages. Donc ça c'est pas du chantage, je ne sais pas ce que c'est. D'ailleurs, il faut qu'elles se méfient parce qu'elles peuvent également atta finir attaquer en, en diffamation. En 2021, une étude, l'état des Lyonnes, en fait les Lyonnes ont mis bas, et elles ont fait des petites études, des petits métisses de Lyon, et ces petits métisses s'appellent l'état des Lyonnes, en partenariat avec Opinion Way, euh, étude barométrique du harcèlement, dont l'objectif est de mesurer et d'objectiver. Moi, j'adore objectiver, hein, c'est ce que je fais tout le temps, euh, mettre en perspective, penser les chiffres, penser les relations. Donc franchement, mon admiration pour Christelle Delarue va crescendo. Et tu sens qu'elle est sincère, je ne mens jamais. Hein. Afin de piloter les actions de transformation pérenne dans le secteur et s'inscrire dans une démarche de... T'as noté que ça manque un peu de starter pack, cette vidéo ça. Donc, on s'inscrit dans une démarche de progrès. Étude ouverte à tous. Point TES, donc à toutes et à tous, hein, deuxième élément du Starter Pack, ding ding. 34 questions pour diagnostiquer les ressentis personnels. Hein, les ressentis en matière d'égalité salariale. Est-ce que tu ressens que ton salaire est égal ou tu le ressens pas Ou encore les préjugés sexistes ambiants redéfinir notre réussite. Fais-toi plaisir. Fais-toi plaisir, notre réussite. Tu l'as, tu l'avais, tu l'avais. Réussite... Euh... Tu l'avais. Starter pack, premier mot. Femme... Non, l'autre. Réussite progressive. Collective. Collective, Colle... Je vous jure que je vous ne l'invente pas. Hein. C'est vraiment le psytacisme de la pleurniche. C'est d'annonner à qui mieux mieux en boucle tous les mots de la modernité, du progressisme et de la pleurniche. manque un peu de patriarcat quand même. Euh, tu n'y es pas encore. Crois-moi, on y est, hein, tu, tu nous devances, hein, c'est le génie féminin, ça sent les choses. Mais vraiment, et, et, et de guerre lasse, le journaliste à un moment cesse, parce qu'il se dit, de toute façon, j'ai tout entendu. Quoi, on a salade, tomate, euh, salade, tomate, oignon. Ah pardon, appropriation culturelle. En France, on dit œuf, jambon, fromage. Redéfinir, disais-je, notre réussite collective et nos manquements afin de... Alors celui-là, tu l'auras pas parce que c'est un starter pack un peu philo. Hein, elle a dû écouter 3000 de Michel Onfray sur Apple Tunes. Euh, faire société activement. Pour le, le, pour le bien ou pour le mal? Pour le, bien. pour le bien de nos métiers et de nos, de nos talents. Nous sommes convaincus. Qui est nous? On sait pas. Hein. Enfin, elle et ses amis, les tripes. Sommes convaincus qu'il faut instaurer un cadre de travail qui nous permette à tous d'interagir ensemble. Une trousse à outils d'accompagnement. Blabla. Blabla. Blabla, blabla. Bla. Donc là, si tu veux, euh, même la journaliste qui n'est pas au chômage, qui est active, euh, en l'occurrence c'est Margot Dussert, hein, voit le problème en fait de généraliser la pratique du tribunal médiatique. C'est-à-dire de balancer un nombre de verbatimes non sourcés sur la place publique et euh, d'attendre les répercussions pour les intérêts. Même la journaliste tente de lui dire « Mais euh, madame, quand même, euh, est-ce que vous vous rendez compte que le tribunal médiatique ne peut pas se substituer à une enquête sérieuse. Donc elle lui dit en ces termes euh, On parle beaucoup, quand même, euh, mademoiselle, de tribunaux médiatiques. Euh, Faut-il nécessairement dénoncer pour faire avancer les choses Moi, je trouve que c'est une objection. Bravo, Margot. Dis-lui bravo, Margot. Bravo, Margot. C'est exactement ce que j'aurais dit. Peut-être, moi, j'aurais été peut-être un peu moins huileux, un peu moins coulant. Tu vois, j'aurais été un peu plus euh, sec, mais bon, ça c'est mon défaut, je, je suis trop sec. Et donc là, à ton avis, que, que répond euh, Christelle Delarue C'est un des mots du Starter pack qu'on l'a déjà dit. Hein. Vas-y, rappelle-les tous. Alors, collectif, non. féministe... Non. Euh... Le troisième. Une démarche, de. Euh... Le progrès, ah, progrès, virgule... Toujours le progrès. Donc tu connaissais le patriarcat ouais. au carré Ouais. qui est le patriarche Patriarchaka. Patriarcha. Donc là, on a le progrès au carré, qui est donc le <rire> Progrès gré. Le progrès gré, ou le gré pro-pro. Le... Et elle en est... Alors, et si ça ne suffisait pas de répéter deux fois le même mot, hein, ouais. déjà, souvenez-vous que les mots tiennent lieu des vertus qui manquent aux gens qui les prononcent. Donc, quand les gens répètent un truc, généralement, ça a ça de moins en moins de chances d'être vrai. Tu vois ouais. Si je te dis un truc vrai, je te le dis une fois. Pose-moi une question intime. Stéphane, euh, est-ce que tu es déjà sorti avec une Italienne euh, Oui. J'ai pas besoin de te dire. Oui. Bah, oui. Évidemment que oui. Hum. Ça, si je te dis ça, tu vas te doter de quelque chose. Euh, mais jamais une qui s'appelle Aurora. Enfin, C'est ma règle. Ah. Aurora, pas touche. Dommage. Enfin, ça, on garde en caméra pour le potentiel procès. Hein. Alors, non seulement elle répète deux fois le mot euh, qui. Qui est censé faire euh, faire faire foi mais en plus derrière elle répète j'en suis convaincu si ta réponse est sincère et simple tu n'as pas besoin de dire je suis convaincu oui je suis sorti oui je suis sorti avec une italienne oui double oui j'en suis convaincu enfin c'est ridicule <rire> à un moment tu creuses ta tombe euh, parce que je suis starter pack féministe voilà bravo ensuite féministe comment de combat presque euh, Activiste. Activiste, voilà bravo on peut Aurora est capable d'écrire les textes à sa place. Hein. C'est-à-dire que je ne sais pas combien elle gagne Christelle de la rue, mais Aurora, elle vous le fait pour moins cher. Hein. Moi, je vous la prête. Euh, féministe, activiste et... Et... Militante. -mi Militante, voilà. Dans mon industrie. Je vois me réveiller un... Progrès ah, un possible. Voilà. Jamais les réseaux sociaux n'ont permis une telle... Une telle ouverture. Libération. Libération. Se sont en suivi. Elle hein, doit trouver ça plus châtié. C'est marrant parce que les gens qui, qui n'ont pas le, un flot naturel pensent que on, on, pour bien parler, il faut rajouter, alors qu'en fait, il faut enlever. C'est comme un beau code informatique ou une bonne solution technique. Euh, J'entendais Elon Musk récemment dire qu'il euh, mettait des primes à ses codeurs qui codaient plus court Un beau code informatique, c'est un code plus court. Euh, une, la poésie, c'est court, et c'est bref et c'est précis. Donc, sans son suivi, ça suffit pas la pas l'avenir sans son en suivi. Balance ton porc, ça tu connais J'ai entendu. La ligue du lol, ça tu connais pas, c'est dans le microcosme journalistique, on a dénoncé des moqueries qu'un groupe de gens ma ma majoritairement masculin euh, partageait sur un, une page privée. Bon. Et les Lyonnes. Donc tu, tu, tu sens le mécanisme, tu Balance ton porc qui est mondial, la ligue du lol qui est français, et en fait elle vient s'insérer... Un petit peu comme quand une ambulance sent la foule sur l'autoroute, t'as toujours un motard ou deux qui se glisse derrière, tu sais, pour profiter de l'appel d'air. Et là, en fait, elle sent l'appel d'air, et avec son, avec son, son Vespa, elle s'enfile derrière en disant « Je vais tracer ma route, happée par l'appel d'air de Balance ton port et, et l'autre. » Ce qui est bien en plus, c'est que euh, ce genre de personne qui combat les stéréotypes, n'est jamais stéréotypée elle-même, hein. c'est-à-dire qu'elles sont vraiment jamais l'incarnation d'un un, un modèle unique. Hein. Donc, euh, Madame Figaro nous apprend quelques détails euh, croustillants sur elle et hautement pertinents, ce qui va permettre de montrer que vraiment, elle n'est pas du tout un stéréotype. Un petit peu comme si moi, grand métisse, tu vois, je disais, euh, j'aime le basket et le rap. Ça, ça, ça, je serais stéréotypé, mais je ne le suis pas. Alors, rappelle-toi, entrepreneuse, euh, droit, com, pub, marketing, etc., que prenez-vous au petit-déjeuner, Christelle Delarue, à ton avis euh... Un café sans sucre et une clope après un réveil sur des musiques méditatives. Toutes les caricatures de directeur de, communica... de, directrice de communication, de directrices de... de de campagne, de, de publicitaire. Regardez même Émilie Paris, la série que j'ai vidéoscopée pour vous. La directrice de l'agence, le matin, c'est... Euh... Une clope, le café noir, c'est vraiment le, le stéréotype. quoi. Célibataire, sans enfant, clope, café noir. Pilule. Hein, parce que pilule et clope, évidemment, ça va très bien ensemble, comme nous l'a appris Marguerite Stern récemment. Hein. Puis quand, quand, quand on comprend que ça va pas et qu'on est malade, on arrête évidemment la clope ou la pilule. La pilule. Bien sûr, parce qu'on peut pas arrêter la clope, ça serait trop dur. Mais sur des musiques méditatives. Qui vous a expliqué que la méditation à Bakou et le yoga, tenez-le tenez de spiritualité aux gens qui n'ont pas d'âme votre tenue de combat. Comment s'habille une fille comme ça Jean, euh, basket. Jean et veste sur un t-shirt à message. Donc toi, tu es trop jeune pour avoir connu euh, nulle part ailleurs dans les années 90, mais ça, ça c'était la tenue de Philippe Vandel. C'est un animateur récemment disparu ou qui est passé sur France Info, je crois. C'était t-shirt à message qu'on essayait de deviner sous la veste et pas de soutien-gorge. Bon, moi, j'ai rien contre, hein. ça, ça a plutôt tendance à être mon truc. Mais par contre, ce que j'aime pas, c'est le cliché. C'est le, c'est à un moment, euh, pourquoi féministe pas soutien-gorge Enfin, à un moment, pourquoi toujours l'association la, d'idées tu, tu peux ne pas avoir de soutif et pas être féministe, ou tu peux aimer le basket et pas être noir. Tu peux aimer le, la musique classique et pas être blanc. Tu peux euh, euh, aimer euh, la littérature et pas être un cagneux. Tu peux faire une règle de trois et pas être un geek. Tu vois C'est ce que c'est la surprise qui est belle dans la vie. Bon, là, niveau surprise, j'attends, mais ça va venir. Alors, pour, ce, pour se maintenir en forme, hein, parce que forcément, euh, Quadra, euh, etc., euh, sur le marché de la séduction, à un moment, il faut quand même travailler tes assets. Hein. C'est pas, pas moi qui le dis, c'est Wellbeck. Hein. Euh, extension du domaine de la lutte. Donc, qu'est-ce qu'elle fait comme sport Elle fait du yoga. De la boxe et du MMA. Évidemment, c'est ça qui est à la mode. Alors, moi, je vais vous raconter une anecdote personnelle. Quand J'ai commencé la boxe à la salle euh, qui s'appelle la, la Salle, je crois, à Paris. La salle, la salle, rue de la Félicité, dans le 17e, si je ne m'abuse. Et c'était la salle où s'entraînait Rachida Dati. D'ailleurs, elle avait le même coach que moi qui s'appelait Karim. Je ne sais pas s'il est encore là-bas, il était assez bon en box taille c'est un semi-pro en box taille et, et en fait, euh, tu avais nous qui prenions des coups, d'accord Et tu avais Rachida Dati qui nous regardait en souriant, qui était à l'autre bout de la pièce, avec Karim en, en, en, en privé, et, et c'était que du fitness, en fait c'était euh, de la remise en forme, euh, c'était Véronique et Davina, quoi, tu vois. Mais ça n'avait rien à voir avec euh, faire du MMA ou faire de la boxe. Il y avait deux vedettes à cette salle, à l'époque. Il y avait Raphaël, le chanteur, qui lui se battait pas avec nous, mais s'entraînait au sac, tu vois, en shadow. Et il y avait Rachida Dati. Et autant Raphaël, bon, tu sentais qu'il avait une petite technique et qu'il pouvait faire un sparring tranquille, autant elle, c'était juste pour transpirer, quoi, tu vois. Alors, 15 jours par an, elle s'offre une détox digitale. Parce que sinon, son téléphone croule sous les notifications. J'adore les gens qui ont des écrans avec 10 000 notifs. Quand tu vas chercher, c'est que des pubs à redoute, des newsletters, des trucs <rire> ins <rire> insignifiants. Mais ça, je veux messages votables groupés. Voilà, c'est ça. Euh, elle est une femme Libre. Pourquoi Parce qu'elle fait ce qu'elle veut. Parce que pas d'enfants, pas de relation stable. Ah, bien sûr. Oui. Tu comprends Libre de toute convention. Voilà, c'est la définition de la liberté qui consiste à dire euh, « je suis libre parce que je le sens ouais, ». Tu dépends de tes clients tu dépends de tes banques, tu dépends de ton image, tu dépends de tes ressources physiques, tu dépends de ton âge. C'est vraiment un concept de puceau, la liberté. C'est-à-dire qu'à un moment, <rire> la société de la liberté intégrale est une utopie qui donne lieu au pire des rives. Tu peux dire, je me sens libre depuis que j'ai identifié comment je fonctionne, mes déterminismes, mes déterminants, mes déterminations, que j'ai compris un certain nombre de distinctions philosophiques comme... Euh, euh, celle que j'aime bien en ce moment, euh, c'est celle de Dany Robert Dufour, je crois il s'appelle, euh, « Liberto Sentiendi, liberto Shendi et liberto euh, dominandi », c'est-à-dire que ce sont nos, nos pulsions vitales, la pulsion de dominer, la pulsion de comprendre et la pulsion de la chair. Tu peux dire, par exemple, « Depuis que j'ai eu 30, 40 ou 50 ans, je me suis réconcilié ou j'ai fait une croix sur ma, sur ma pulsion domina dominante », et je l'ai hein, comme dirait Nathalie, transmutation. Salut Nathalie. Salut Nathalie Elle est à la cuisine, elle ne peut pas entendre. Tu peux dire, j'ai fait une croix sur une de mes pulsions, et je l'ai transmué en autre. Par exemple, j'ai abandonné la pulsion de la chair, je, je l'ai mué en, en pulsion du livre. Ou euh, j'avais un côté euh, petit chef dominant, euh, depuis que je suis dans une relation euh, épanouissante, je l'ai plus. À la limite, tu peux me dire ça, mais ne dis pas dans l'absolu... J'échappe à tous mes déterminants, ça n'existe pas. Tu n'échappes pas à ce que tu es, tu le deviens. Demandez aux Nietzscheens à la mode, ils vous l'expliqueront. Ils vous Donc elle est libre parce qu'elle a pas de machin. Et quand elle veut, quand elle, quand elle, quand elle en peut vraiment plus de toutes les attaques misogynes et sexistes à son écart, dans les bras de qui va-t-elle chialer mmh, Du psy. Papa. Et papa, oui. Et oui, on va chier dans, on va chier dans, dans, dans les bras de papa, qui évidemment n'est pas un ouvrier euh, tourneur fraiseur à, à Tourcoing ou, euh, ou un agriculteur à. Dans la, dans, dans la meuse. Papa a évidemment une maison dans le, baisson, dans le bassin d'Arcachon. Et donc, elle va euh, écouter ses musiques méditatives avec un verre de vin blanc et une assiette d'huîtres, Ce qui lui permet tout à coup de voir la vie comment Autrement. Autre, voilà, merci, Aura. Autrement. Alors moi, j'ai fait le taf. Hein. Vous êtes témoin, j'ai fait le taf. Une femme comme ça, j'aurais envie de l'appeler. J'ai envie de lui parler j'ai envie de, j'ai envie qu'elle me transmette cette énergie, cette unicité, cette singularité. J'ai envie qu'elle me fasse profiter de sa boîte à outils. Alors, malheureusement, j'ai pas son téléphone, mais j'ai le téléphone d'un de ses ex-collaborateurs. Okay. Eh bah ben oui. Bah, l'avantage de faire un mètre 94, c'est que tu vois, on a le bras long. Hello. Salut Arthur. Salut Stéphane. Arthur, je suis en plein milieu de ma fournée du mardi, en présence de Aurora numéro 998. On est en train de traiter le cas de ma nouvelle idole, Christelle Delarue. C'est une femme qui manifestement, à en croire les médias qui disent toujours la vérité, euh, a construit l'intégralité de sa carrière sur les, les mauvais traitements subis par les femmes, qui a une association même qui a monté les Lions pour leur venir en aide et qui prône la, la sororité, euh, le respect, la bienveillance, le tout dans, dans l'aboration de la misogynie. Donc moi, j'ai cherché son numéro, je n'ai pas trouvé. C'est dommage. Mais alors à défaut, bah, comme j'ai quand même maintenant un petit peu le bras long et que je sais que tu as collaboré avec, euh, avec elle de près ou de loin, peut-être peux-tu m'en parler et me confirmer qu'elle est bien entendu exactement comme nous le présentent les, les médias. Que, comment la connais-tu et Quelle est ton expérience avec elle Alors moi, je n'ai pas une, une expérience directe avec elle. Euh, en revanche, je se connaît très bien. Enfin, de visite, tout le monde se connaît un peu dans dans le milieu de la pub. Donc, euh, on a tous des euh, des, des bots qui euh, qui travaillent avec un tel ou un tel. Ça finit toujours par son truc croisé. Ce que je peux dire, c'est que euh, un certain nombre de des personnes avec qui euh, j'ai j'ai j'ai pu travailler au cours de ma carrière euh, l'ont rencontré sur leur chemin, en étant soit son euh, fournisseur, soit son collaborateur, soit son euh, voilà euh, son collègue. Et euh, le, le le truc, c'est que il euh, y a eu effectivement euh, Rapidement, en fait, là où elle a vraiment commencé à faire parler d'elle, c'est le moment où elle, euh, elle était dans une agence qui s'appelait euh, Buzzman euh, et euh, qu'elle a quitté. Et elle l'a quitté en montant sa boîte qui s'appelait Madden Woman, je crois que c'était en 2012. Et euh, elle promettait de, de faire de la pub par les femmes pour les femmes. Dans l'idée, tout le monde se disait ça, c'est cool. Déjà, j'entends ça. Je, je suis absolument certain que ça sera fait dans le respect de, de, de toute la bienveillance possible que tous les fournisseurs seront réglés à l'heure et dans les temps, qu'aucune stagiaire ne sera exploitée ou moquée, et que les relations personnelles n'interféreront pas avec le travail. C'était vendu comme ça, et en fait, le, le truc, c'est qu'au bout de deux ans, il y avait déjà des premières histoires, comme quoi les, les freelances, parce qu'on fait beaucoup appel aux freelances dans ce métier, euh, surtout quand les agences se montrent. Euh, en revanche, euh, après coup, euh, ça devient un peu plus problématique, c'est tout ce qui est prestataire, c'est-à-dire les boîtes de production, les, les boîtes de studio -son, etc., qui, eux, euh, ne, bah, sont un peu moins euh, un peu moins cool. Quoi. Donc, elle, elle commençait gentiment à avoir une sale réputation. Et puis, euh, pareil, au niveau de son agence, on sort, il y avait plein de turnover, là, ce qui veut dire beaucoup de roulement au niveau des équipes, ça changeait souvent. Les gens partaient. Des agences qui sont un peu dures ou, ou alors des agences où c'est pas top et tout, je veux dire, il y en a eu plein. Ça, ça n'aurait pas été la seule. Le problème, c'est tout le discours qui a été euh, mis en avant. Et euh, au fur et à mesure que le temps passait, son agence fonctionnait euh, pas du tout, euh, devenait de plus en plus activiste jusqu'au moment où en fait, euh, elle est devenue... Euh, c'est-à-dire son agence de devenait un prétexte pour euh, avoir sa légitimité. La propriété de tes propos t'appartient totalement. Alors vraiment, moi, euh, entièrement, entièrement. je découvre tout et vraiment, c'est pas du tout mon opinion euh, personnelle. Moi, je me limite à rapporter les faits. Donc, euh, Arthur, euh, on compte sur toi pour être, euh, pour être droit, précis, euh, factuel. Alors, il y a un petit point de vue quand dit que... Euh, Comment ça se peut utiliser Maintenant, je veux dire ça se vérifie un peu par effet. Hein. C'est-à-dire qu'à un moment, l'agence, ça se voit qu'elle ne fonctionne pas ou qu'elle a très peu de clients. Ce que je peux te dire, c'est qu'il y a beaucoup de jeunes, euh, jeunes femmes ou jeunes euh, hommes rédacteurs ou directeurs artistiques parce qu'en fait, il y a plusieurs euh, métiers au niveau des, des créatifs, le rédacteur ou le directeur artistique. Puis après, il y a d'autres euh, corps de métier dans, dans la pub mais en tout cas ce sont les plus grands qu'on prend en freelance. Euh, ce que je peux dire c'est que j'ai vu passer un certain nombre d'échanges de mails où onze mois après euh, ça ne, ces gens-là n'étaient toujours pas payés et c'était les agents de ces freelances qui contactaient, harcelaient la boîte Mad Men en demandant un paiement et à répondaient à chaque fois de manière très très agressive. Toujours de manière très agressive. Je pense que c'est la stratégie des opérateurs téléphoniques. Que <rire> quand, quand ils veulent garder des sous ils mettent un gros coup de pression en se disant bon bah, les les moins les moins vaillants se décourageront le truc c'est que ce qu'il faut savoir c'est euh, parce que c'est pas nécessairement évident pour tout le monde tout le monde se enfin qui ne travaille pas dans ce milieu tout le monde se dit oui publicitaire ils ils sont pétés de thunes c'est ça euh, petit de requins bla mmh. alors oui et non hein, c'est c'est après c'est au jugement de chacun mais le truc c'est que les jeunes les freelances qu'elles prenaient souvent c'était des des jeunes des jeunes freelances pourquoi parce que les jeunes freelances… Bah, il euh, y en a 10 mille sur le marché. Faire un, faire sa place dans la pub, c'est très très compliqué. Et donc, forcément, il est plus facile de de leur faire, de leur mettre la pression et de leur dire, écoute, là, bah, je te paye pas pour ça, mais le mois prochain, je te fais une mission, tu vas voir ça va être bien. Donc, le jeune petit junior freelance, euh, au début, il se laisse avoir, forcément. Sauf que là où ça a merdé, c'est sur euh, quand elle a commencé à bosser avec euh, des, des seniors. Euh, les seniors, eux, bah, ils ont un peu plus d'expérience ils ne se laissent pas avoir. Donc, ils entament ils ont des procédures. Donc, elle a commencé à avoir un peu des, des, des petits emmerdes comme ça. Mais j'ai envie de dire, ce n'est pas trop, trop grave, ça, encore. Le, le seul truc, c'est que là où on s'est rendu compte que ça venait vraiment un peu du flanc au niveau du métier, au niveau de son cœur de métier qui est censé de être faire des publicités, euh, les vendre à des annonceurs, gagner des, des compétitions, etc., c'est qu'en fait, ces directions de création, donc il y a toujours un directeur de création qui chapeaute la création, changer régulièrement. Au début, c'était une femme. Euh, tout ce que j'ai cru comprendre, c'est que ça ne s'est pas super bien fini. Euh, ce qui se dit souvent, euh, c'est qu'il y a pas mal de, de femmes qui se plaignent surtout de... de, de misogyne de la part d'autres femmes hein. c'est le le euh, la vie comme une pute ça vient port, euh, rarement de la bouge en homme hein. aurora et moi refusons de te croire raconte nous un, voilà la l'histoire la, la, peut-être la, euh, euh, la plus marquante à son sujet l'histoire la plus marquante à son sujet c'est euh, lorsqu'elle elle a vraiment émergé euh, avec euh, un, un, plusieurs articles qu'elle a fait je crois en, 2019, je crois que c'était euh, peu près ça, euh, 2019, où en fait, elle a aligné plusieurs agences. Dans toutes ces agences, il faut voir <rire> ce qu'il y a. En fait, il y avait six agences. Dedans, elle dénonçait dans toutes ces agences euh, un comportement euh, macho, du harcèlement sexuel, moral. Elle dénonçait des abus de drogue, des abus de soirée, etc. OK. Seulement, on décortique un peu le truc. Dans les agences, elle ne s'est attaquée qu'aux petites agences. Elle ne s'est jamais attaqué aux grosses à ce moment-là à cette époque-là sauf une vite fait une vite-fée qui était l'agence de son ancien boss qui l'avait euh, viré en fait alors là ses défenseurs diront non c'est pas vrai et tout mais euh, c'était assez connu euh, entre autres parce qu'elle prenait trop de, de cocaïne sur le lieu de travail ça t'appartient je n'en sais rien t as bien raison de le souligner parce que elle et ses compères euh, ont tendance à oublier qu'en fait euh, bah, derrière des propos ou des accusations, on peut toujours, euh, il faut quand même un peu creuser. Donc là, en l'occurrence, oui, moi je considère que euh, je te dis oui, c'est vrai. Maintenant, effectivement, euh, il serait bon. intelligent de se dire euh, bon, est-ce qu'on creuse ou pas Mais En tout cas, il y avait ça, c'était son ancien patron, ça sonnait un peu le règlement de compte. Et puis dans l'autre agence, il y avait son ex qui était également son ancien patron. Je parle d'une agence qu'elle avait quittée. Fréquenter amoureusement son patron, ça s'appelle de l'hypergamie. La femme libre nous dit que quand elle a besoin de réconfort, elle va dans les bras de papa à Arcachon pour euh, boire du vin blanc et manger des huîtres. Et quand elle a besoin d'une autre forme de réconfort, un petit peu plus euh, poussée, on va dire, elle va dans les bras de son patron. Donc pour une émancipée, il y a quand même beaucoup d'hommes dans l'histoire, non Ce qui m'en ce sont les gens qui, euh, qui soit n'assument pas ce qu'ils font, soit qui tiennent des propos et qui derrière font tout, tout le contraire. En l'occurrence, effectivement, c'était pas très cohérent euh, avec euh, ce qu'elle racontait. Le truc, c'est que euh, elle parlait euh, d'abus de, de, de, dans les agences euh, de pub Ok, d'accord. Pourquoi pas euh, Pourquoi pas là-dessus euh, Je veux dire, il y a toujours des trucs un peu à revoir. En revanche, elle s'attaquait qu'aux petites agences. Pourquoi Bah parce qu'elle avait des intérêts direct, indirects. Voilà, il y a plein de trucs comme ça en fait. C'était, c'était pas euh, le combat. Il était très, euh, très biaisé en fait. Tu viens de casser un mythe. Parce que moi, j'avoue que c'était un petit peu devenu mon mon mentor euh, dans l'entrepreneuriat. Je vais essayer de m'en remettre et je vais continuer à à, à mettre en, à contextualiser et à essayer de trouver des éléments qui infirment ou confirme tes, tes dires. Merci d'avoir euh, participé à la fournée de la semaine Arthur, et peut-être à bientôt. Salut Stéphane. Allez, salut au revoir. Ciao, bisous. Oh là là. Est-ce qu'on va arriver à se remettre de cette... Parce que moi déjà, j'étais prêt à en faire un poste, un truc grandeur nature, et à la coller au-dessus de mon lit. Hein. Donc là, euh, évidemment, on est obligé de faire le taf, et de se demander euh, si euh, d'autres témoignages viennent euh, appuyer Arthur. Alors voyons voir. Dans le cadre de l'essai Féminisme Washing, paru le 4 mars, au Seuil et pour Challenge.fr, la journaliste Léa Lejeune a recueilli huit témoignages écrits, dont six anonymes. Quant à 6 anonymes sur 8, c'est qu'il y a de la peur dans l'air. Hein, qui rapporte des comportements toxiques à l'époque où Christelle Delarue dirigeait l'agence Mad and Woman, renommée par la suite Mad and Woman, avec un E. Demandez-vous pourquoi, pour quel mobile? Quelqu'un aurait le, comme ça, l'urgence impérieuse de renommer son agence en changeant une lettre. Vous allez voir. L'effet se déroule entre 2013 et 2018, avant que l'agence ne soit revendue au groupe Altavia, euh, contacté en novembre 2020. L'ex-patronne d'agence nie la majorité des situations racontées, donc elle nie huit personnes, en précisant qu'elle ne se souvient pas. Alors, accusation numéro 1, je cite, hein, Je cite euh, challenge.fr. J'essayais de ne pas trop pleurer au travail, mais c'était les montagnes russes. Je n'allais pas bien, je dormais peu, j'avais la boule au ventre tous les matins. Je ne parlais que de ça à mes amis et à ma psy. J'ai demandé un mois d'arrêt de travail car je ne voulais pas y retourner, raconte Pénélope Nicolo, la gorge nouée. Cette jeune femme qui souhaite aujourd'hui quitter la publicité fait partie des cinq salariés qui disent avoir subi directement, directement du harcèlement moral de la part de Christelle de la rue. Un jour, elle arrivait en réunion avec un grand sourire, le lendemain en criant et en claquant les talons. Un jour, elle était odieuse, le jour suivant, elle pleurait. On ne savait jamais à quoi s'en tenir, nous étions angoissés et même terrorisés de savoir à quelle sauce nous allions être mangés. Donc évidemment, quand tu tentes de conceptualiser, de, de, de réfléchir à cette espèce de, de cyclotymie surreprésentée chez F, tu es un connard du monde misogyne. Bon, je suis désolé, il semblerait que là, ça peut-être la seule femme du monde, mais enfin... Euh... Une salariée a été qualifiée de sous-merde devant témoins. Textos tard le soir ou le week-end, plusieurs dizaines de textos pendant les vacances. Sept personnes affirment avoir, avoir pleuré ou vu pleurer une salariée et une stagiaire sur le lieu de travail. L'une d'entre elles a même vomi au bureau. À ces accusations, Christelle Delarue répond « Je pleure souvent, moi-même. J'aime que les émotions soient libres. » Parce que c'est une femme Libre. Oui. Libre de faire chialer les gens au bureau et vomir. Hein. C'est ça la liberté, vous ne l'aviez pas bien bien, bien compris. Chez Mad and Woman, le turnover, donc comme disait euh, Arthur, est important. Les salariés restent en moyenne entre 1 et 3 ans, donc moins longtemps que la moyenne du secteur. Les témoignages font état de cinq arrêts de travail en raison de la pression exercée. Souvent, la rupture conventionnelle est décrite comme le seul moyen pour s'en sortir. Une salariée rapporte avoir perdu plusieurs kilos en quelques semaines. Je n'avais pas la force d'attaquer en justice. Elle m'avait bien fait comprendre que je n'étais rien et qu'elle avait le pouvoir. Donc ça, c'est quelqu'un qui, encore une fois, a bâti son CV, d'accord, sur la dénonciation de, de, de faits de harcèlement de travail et qui a comme ça gagné ses galons et qui s'est immiscé dans des... Euh, on ne dit pas des collectifs, parce que là, on n'est pas à l'extrême-gauche, dans des fonds destinés à promouvoir le la réussite des femmes, etc. Elle m'a fait signer un accord de confidentialité pour que je ne parle pas. Quand une chaîne, une institution, vous fait signer un accord de confidentialité à vie pour quelque chose dont, à la limite, que le, que le, pub, que le public est susceptible de vouloir savoir, faut peut-être se demander pourquoi. Enfin, moi, par exemple, j'ai un accord de confidentialité avec une chaîne de télé que je nommerai pas. Peut-être que les journalistes pourraient se demander pourquoi. Qu'est-ce que ça cache Enfin, j'ai pas dit quelle chaîne c'était. Tu vois Mais qu'est-ce que ça cache Pourquoi ce besoin de cacher Pourquoi masquer Elle raconte les détails de sa vie amoureuse jusqu'au plus intime à ses subordonnés au point d'en choquer certaines. Un jour, elle a frotté sa poitrine contre le dos d'un salarié. D'accord Alors comme j'ai du mal à imaginer, je propose que tu que tu viennes me montrer. Je, je plaisante Jean-Michel premier degré, là, calme-toi, je plaisante. Une autre salariée se rappelle qu'elle a demandé la taille du pénis de son copain. Christelle Delarue affirme ne pas s'en souvenir. Donc ça, tu vois, c'est encore une fois, balance ton porc, euh, MeToo, et euh, surtout, elle est contre les blagues grivoises, qui sont le symbole d'un patriarcat révolu. Mais par contre, elle peut aisément demander la taille des pénis des, des, des hommes. Un jour, qu'elle était de bonne humeur, elle a mis de la musique dans l'agence, et en dansant, nous a montré sa culotte et s'est allongée sur la table de réunion, devant plusieurs membres de l'équipe. Trois témoignages concordants évoquent une autre scène gênante où elle se serait dénudée, Christelle Delarue, devant deux jeunes femmes euh, en se changeant avant un rendez-vous. Christelle Delarue réfute cette anecdote et tout constat posé par ses huit anciennes salariées. Je n'ai jamais été alerté en huit ans d'agence de la moindre situation de souffrance au travail, rappelant qu'elle n'a fait l'objet d'aucune procédure. Tu vois pourquoi je t'avais dit procédure c'est parce que c'est la façon dont les laborieux, euh, les traîtres et les gens qui n'ont pas de dame ou de morale se protègent. C'est-à-dire la procédure, la norme et le contrat. Et tant qu'il n'y en a pas, il ben, n'y a, a pas de harcèlement. Il n'y a pas de procédure. Ces gens n'ont pas aboutit une procédure, donc du coup, je suis irréprochable. Elle était déconnectée de nos réalités financières, elle nous disait qu'on devait la remercier de nous avoir offert un bon poste, se souvient Sophie Shérif. Euh, en filigrane, les victimes se disent choquées par sa pratique de féminisme washing, c'est-à-dire le fait d'afficher des valeurs féministes sans traiter les femmes avec dignité en interne. Elle décrive une forte misogynie entre femmes. Qui nous l'a dit récemment, ça Un certain Arthur, je crois. Ah, ah oui Selon trois témoins, Christelle Delarue aurait utilisé le cancer du sein d'une salariée comme argument commercial pour vendre une pub pour une carte bancaire. Elle se dit au contraire très soucieuse de la santé de la santé de ses salariés, du respect et du secret médical. Si salariés lui reproche d'avoir tenu des propos sexistes, racistes ou grossophobes dans l'open space, elle aurait traité une patronne d'agence de grosse pute. Mais non, c'est... Et les journalistes, c'est pas moi, hein Christelle de la rue, hein. grosse pute, hein. en voiture pour un rendez-vous client, elle a lâché devant pénélope Nicolo qu'elle n'aimait pas les gros. Elle a traité de plus size une euh, une salariée apparemment. Euh, une autre personne se souvient qu'elle parlait d'un mannequin d'origine africaine comme étant trop racisé. Quand elle sourit, ça fait wistiti. Voilà. voilà. Mais tu sais que euh, Agathe Oprou sur son Twitter avait publié des choses similaires et tout le gratin et tout le système l'a pardonné euh, au titre de second degré. Moi, je pas dit un dixième de ça, et quand je parle, je mets toujours en perspective, toujours en contexte, je relis toujours à des auteurs, à des scientifiques, à des sociologues, à une actualité, à une séquence historique, et j'ai été au bûcher. Elle, il n'y a pas de contexte, il n'y a pas d'auteur, il n'y a pas de référence, et c'est des insultes à tout va, mais elles sont toujours dans, dans les médias, dans, dans la pub, dans le système, dans, dans la com. Le privilège féminin. C'est vrai que le privilège masculin, hein, on le voit bien à l'œuvre. C'est évidemment faux, répond-elle, en rappelant qu'elle contribue au quotidien à la déconstruction des stéréotypes. Bah tout va bien alors. Si tu contribues à la, déstru... à la, à la déconstruction, ça, ça va bien. Et pour conclure, elle se dit blessée par ces accusations, mais invite toutes les victimes à libérer leur parole. Donc là tu vois bien la machine du starter pack, c'est-à-dire libération, patriarcat, progrès, etc. En technologie, il y a la vice infinie. C'est une vis qui tourne et... Tu... Ça, ça... Là, c'est pareil, c'est la vis infinie de la réponse à toutes les accusations. Alors, ce 16 février, pour conclure, elle a été nommée directrice du développement de NotMe, l'application américaine de signalement de harcèlement en entreprise. Ce qui est parfaitement logique. Hein. Elle dirige, depuis quelques semaines, la communication de Sandrine Rousseau, candidate aux primaires d'Europe écologie, Europe Écologie des Verts. Ah, tu vois, euh, évidemment, euh, convergence et inter intersectionnalité des luttes. Hein. Il y a toujours un peu d'écologie... Euh et un peu de sans-frontiérisme là-dedans, c'est bien pratique. Sandrine Rousseau, elle-même victime du soi-disant harcèlement sexuel de Denis Boupin. Donc Sandrine Rousseau, elle aime pas Denis Boupin, mais par contre, quand elle est harcelée par un homme, ça va pas. Mais par contre, être représentée par une femme qui a des casseroles... Euh... Aux fesses jusqu'au bout de la rue, non, là, ça, là, là, là, ça va. Et alors, pour conclure, euh, même si ma, ma prof de français, Madame Potron, n'aurait pas aimé cette conclusion parce que j'introduis un élément nouveau. Elle disait toujours Édouard, une conclusion n'introduit pas d'élément nouveau. Bon, bah écoutez, Madame Potron, vous me pardonnerez pour cette fois. De la Delarue avait largement surfé sur l'affaire de la Ligue du LOL. Elle s'était incisée ses lettres de noblesse en sortant sur cette affaire euh, pour se prendre un bain médiatique gratuit, un petit peu comme quand un homme politique va s'offrir un bain de foule. Comme d'ailleurs, c'est le cas de la journaliste qui l'a détruit actuellement. C'est-à-dire que toutes les deux, Léa Lejeune et De La Rue, mmh. se sont offerts un bain de probité à l'époque de l'élite du LOL, en dénonçant les agissements des groupes macho. Et maintenant, d'accord, Léa Lejeune balance sa consoeur, entre guillemets, qui elle-même s'était faite ses lettres de noblesse sur la défense de l'opprimé, et qui, soi-disant, après, euh, au conditionnel toujours, aurait opprimé X de ses collaborateurs. Mais c'est pas fini, parce que du coup, euh, euh, j'ai pas répondu à un point. Pourquoi sa compagnie Madden Woman est devenue Maden Woman Parce que elle avait des dettes, apparemment, au conditionnel, et des fournisseurs impayés. Et les fournisseurs râlent sur tous les réseaux sociaux, et elle fait supprimer des messages. Donc là, j'en ai trouvé un de pas supprimé, qu'on montrera. Un certain Augustin Lacap. Je cite, hein, toujours je cite. Donc en plus, vous effacez les messages, du coup je vais clarifier un peu les choses une énième fois. Madden Woman a déposé le bilan en 2017, endetté, l'agence n'existe plus et laisse sur le carreau tous ces prestats qui, eux, ont bien fait leur travail et ne seront jamais payés. En juillet 2017, une nouvelle société est créée, Madan Woman, en changeant donc une lettre et même pas le logo, juste une lettre. Euh, C'est la même boîte qu'avant. Pour moi, ce sont des méthodes crapuleuses. Mais le pire, c'est que vous osez vous positionner sur l'éthique, la morale, la justice, etc. « Madden woman » lui répond, « sans signer ». Donc on ne sait pas si c'est l'accusé, un représentant de la communication, un juriste. Donc, « sans signer ».« Bonjour, monsieur, cher Augustin, cher Augustin. Nous avons écouté et répondu. » Donc ça, c'est vraiment de la média politique. C'est du, du média training, hein, c'est ce que j'ai été obligé de faire en, en, en média. Nous sommes désolés de la situation. Elle est particulièrement désolée. Tu la sens désolée. Nous avons sauvé nos salariés en premier lieu. D'abord, on n'en sait rien. Et en plus, ce n'est pas ce qu'ils disent, tes salariés. Aujourd'hui, nous ne pouvons rien faire de plus. Ben, si, tu pourrais t'efforcer par, par morale de rembourser les prestations payées, payés. Au vu de la loi. Donc tu c'est toujours s'abriter derrière le palier incompressible de ce à quoi t'oblige la loi et de ce à quoi t'oblige la procédure. Si la loi ne oblige pas et si la procédure n'a pas abouti, tu t'en branles. Et le matin, tu fais de la méditation sur de la musique. Moi, j'ai une âme, moi, je ne pourrais pas faire ça. J'ai 15 ans de boîte, je n'ai aucun fournisseur à me payer. Aucun, pas un, vous pouvez chercher partout. Et j'ai pas besoin de faire du yoga et de la méditation. Parce que j'ai un truc en moi qui, si j'oublie une facture, résonne. La société a été reprise euh, malgré des difficultés antérieures. Nous vous remercions de ne pas faire d'amalgame. Donc crève, le, crève de faim, mais crève la bouche fermée malencontreux entre les personnes physiques et les entreprises. Donc là, on ne va pas faire de considérations juridico-philosophiques, on va faire un exemple très simple. Si ta prestation du jour était rémunérée, ce qu'elle n'est pas, tu confirmes Je confirme. Ce qu'elle est en train de faire là, c'est comme si je te disais, écoute, là tu parles à Stéphane-Edouard, Mad Consulting n'est pas là, elle est à la cuisine. Pas d'amalgame, malencontreux. Alors que ça part de la même chose. C'est vraiment une argussie juridique. C'est un détail d'avocat c'est inhumain de répondre à un fournisseur que t'as pas payé. Euh, écoute, Coco, euh... tu confonds tout. Hein alors, bon, moi, je suis passé par toutes les couleurs de l'arc-en-ciel au cours de cette vidéo. Je l'ai vraiment entamé en voulant faire de Christelle de la rue une espèce d'icône de l'entrepreneuriat à la française. Et alors là, tout, dé... tout a été déconstruit. quoi. Là, je suis en mille morceaux, je suis un Lego déconstruit... Euh... J'apprends que potentiellement, au conditionnel, elle se drogue, que potentiellement, au conditionnel, elle arnaque les gens, que potentiellement, au conditionnel, elle colle ses boobs euh, sur les salariés, que potentiellement, au conditionnel, euh, personne peut la blairer. Donc, euh, aidez-moi à m'en remettre avec des pouces, avec des likes, avec des stories, avec des abonnements. Et ah oui, alors comme je vous l'ai déjà demandé une fois, j'aime vous voir en train de consommer mes contenus. Donc sur Instagram, story avec mes contenus, comme Aurora, avec votre pizza... Avec votre copain, avec votre chat, avec votre copine, dans la cuisine, sur votre lit, montrez comment vous consommez les contenus. Tag moi, et on se donnera de la visibilité mutuelle. Euh, pff, non là, vraiment. Euh... J'étais pas prête. Mais va enfin, voir. Tu me remontes le moral. Comment je pourrais Bah ben, je sais pas. On va trouver une solution. Si vous avez des idées pour qu'Aurora me remonte le moral, je pense que c'est le moment de les mettre en commentaire. Et pendant ce temps de parcourir votre visite de la chaîne avec la vidéo que je suis en train d'indiquer, là, à côté de moi, elle est pour vous, elle est sur mesure. J'en choisis une par personne. Si vous êtes 400 000 à regarder cette vidéo, 400 000 choix, là, c'est vraiment c'est sur mesure pour vous. à où là